On a tous un ami, un collègue, qui a LES meilleurs mon plans. Et si cette fois, vous étiez celui-là Vous êtes client chez nous, vous nous faites confiance et nous sommes heureux de travailler en collaboration avec vous. 15 ans d'expérience nous le prouvent. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Vous, mieux que personne, savez parler de votre métier et de la place qu'occupe votre logiciel de gestion commerciale dans votre affaire au quotidien. Pour vous remercier, on vous propose une offre de parrainage un peu folle. Le principe est simple. Vous parlez de nous à un collègue commerçant qui n'a jamais été client chez nous auparavant. Il est intéressé Vous nous donnez ses coordonnées et on le contacte de votre part pour une démonstration. S'il devient client chez nous, nous vous offrons l'équivalent de 3 mois de son abonnement à valoir sur vos prochaines factures Willow. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive pas seule, votre filleul bénéficiera, de votre part, d'une remise de 10% sur le montant de son abonnement pendant les 6 premiers mois. Willow, aux côtés des commerçants